Bonjour mes beaux et belles amis, bienvenue à votre chaîne Les Astres 10, c'est Moisina. Et voici les prévisions du Capricorne pour la semaine du 25 au 31 mai 2020. Voici les emplacements des planètes durant cette semaine. Mmh. Donc d'ici le 20 juin, le soleil sera dans les Gémeaux, votre sixième maison.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 Vénus, dans cette maison, va ajouter beaucoup d'harmonie dans vos tâches quotidiennes, dans vos engagements quotidiennes et aussi va donner beaucoup d'harmonie, va offrir beaucoup d'harmonie à votre santé et votre bien-être. Pour les prévisions quotidiennes lundi et mardi, la Lune sera dans le cancer. Les plus chanceux seront cancer, poisson, scorpion, les moins chanceux les lions. Et vous, vous êtes ici, cher Capricorne, donc la lune sera dans votre septième maison. Lundi, vous aurez l'opportunité d'avoir des rencontres très stimulantes et intéressantes. Mardi, par contre, vous aurez de la difficulté à vous exprimer et exprimer vos sentiments, émotions ou même vos idées. Les gens pourraient mal interpréter vos réactions ou vos discours. Discours, pardon. Vous devriez tourner votre langue plusieurs fois avant de vous prononcer. Vos relations seront en jeu. Mardi aussi, vous pourriez avoir un sentiment de solitude ou de tristesse inexplicable. Vous devez être conscient que les énergies de cette journée influencent ces sentiments déprimants, car vous pourriez prendre une décision de séparation en vous basant sur votre mauvaise, mauvaise humeur ou en vous basant sur cette influence qui est passagère. Donc, patientez, car je ne veux pas que vous regrettez par la suite si vous preniez un, une décision hâtive. Mercredi et jeudi pour le Québec et mercredi, jeudi et vendredi, AM pour l'Europe, la lune sera dans le lion, votre huitième maison. Les plus chanceux seront les lions, béliers, sagittaires, les moins chanceux les vierges. Et vous, vous êtes ici, cher capricorne. Donc, la lune sera dans votre huitième maison. Vous vous sentirez distant et vous voudriez vous éloigner même des membres de votre petite famille. Vous voudriez rester seul et droit et vous voudriez méditer ou tout simplement aller dans vos pensées, dans des endroits qui vous apportent du confort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 qu'elles ne le sont réellement. Alors ne réagissez pas impulsivement et patientez. Les prochaines journées seront plaisantes pour vous, seront plus plaisantes. Vendredi, samedi et dimanche pour le Québec, et vendredi, p.m., samedi et dimanche pour l'Europe, la Lune sera dans la Vierge. Et les plus chanceux seront vous, chers Capricornes, Vierges et Taureaux. C'est votre neuvième maison où se trouve la Lune. Votre intuition sera aiguisée et vous serez capable de lire les gens avant même qu'ils ne parlent. Votre créativité aussi sera très forte et votre pouvoir de séduction très irrésistible. Et vous n'hésiterez pas à utiliser votre charme et votre magnétisme personnel dans vos négociations.